15h, 17h. Le Mac de la Prême, Sud Radio. Le Mac de la Prême. Marc Leval. Oui, oui, bonjour, très bel après-midi, merci d'avoir choisi Sud Radio, je suis ravi de, de vous accueillir pour une nouvelle édition de cette émission qui s'appelle donc le Mac de l'après-midi, différents sujets et notamment un sujet qui est euh, nécessaire par les temps qui courent car il faut faire preuve d'optimisme, c'est important, être toujours optimiste, c'est pas forcément facile mais ça peut changer la vie une fois qu'on a, a réussi véritablement à prendre le bon réflexe et en essayant de voir le meilleur de chaque situation alors on va pas se mentir quand même, hein. la petite boucle euh, la petite dose de pessimisme bon, ça peut être utile aussi, ça fait de mal à personne de temps en temps on a le droit de râler, vous savez qu'en France on est quand même classé comme les numéro un au monde des râleurs, hein mais si ce ressenti persiste et s'impose comme étant un état d'esprit récurrent et là, ça peut véritablement être gênant, voire handicapant. Alors qu'est-ce qu'on fait Comment booster son optimisme Faut-il être un utopiste ou un doux rêveur pour se dire optimiste Il existerait plein de solutions pour lutter contre la, la mauvaise humeur et pire, l'envie de baisser les bras devant un challenge de l'existence. On parle souvent d'études de, de psychologie positive hein, qui révèlent que l'optimisme favorise le bonheur et qu'il est possible de développer son optimisme en travaillant sur plusieurs facteurs bien précis. On va essayer de voir lesquels. Tout cela est bien joli, mais quand rien ne va plus... Comment avoir assez de ressorts pour trouver la parole et se dire justement que la situation n'est pas préoccupante, qu'on peut la dépasser Est-ce que les individus enthousiastes s'adaptent plus rapidement à leur nouveau mode de vie quand il y a des challenges qui se mettent en face de leur route Eh bien, on va en parler avec mes invités. Et puis, vos témoignages, si vous le souhaitez, au 0826 300 300. Est-ce que vous vous considérez comme un optimiste Est-ce que vous avez du mal, justement, et que lorsqu'il y a une épreuve dans la vie, vous baissez un peu les bras, vous dites, ouais, pff, ça va être encore une galère et je vais avoir du mal à m'en sortir. 0826 300 300 pour intervenir. Honneur aux dames, Émilie Devienne, coach et écrivain, membre associé de la, la Société française de coaching, résolument optimiste aussi. Et puis, euh, celui que vous connaissez, puisqu'il a déjà maintes et maintes fois eu l'occasion d'intervenir sur cette antenne, c'est toujours un vrai plaisir, le spécialiste de l'op du changement de l'audace et du leadership euh, positif ça c'est vrai c'est un coach également auteur, blogueur, youtuber j'ai un youtuber c'est magnifique ça euh, il est là avec nous euh, il va nous donner aussi ses petits conseils c'est Michel Poulard qu'on va accueillir dans quelques instants on a une petite pensée pour euh, Yannick Alain qui devait nous rejoindre je sais que beaucoup ont, sur les réseaux sociaux sur Facebook en particulier ont laissé un message en disant ah, on va t'entendre c'est formidable il est dans l'avion merci à une certaine compagnie française euh, aux trois couleurs qui est partie avec avec une bonne demi-heure de retard. C'est très cool quand il y a une émission de radio dans la foulée. Mais ben bon, s'il arrive avant la fin de l'émission, on l'accueillera avec plaisir. On vous attend. Est-ce que vous êtes résolument optimiste 0826 300 300. Gardons le sourire, on reste sur Sud Radio, bien sûr. Et dans le Mac de l'après-midi, on en parle a tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Marc Leval. Comment, comment, comment booster son optimisme Avec mes invités sur l'antenne de Sud Radio, Émilie Devienne est avec nous, coach et écrivain. Bonjour Émilie Bonjour, bonjour, et ben voilà, une preuve d'optimisme, il y a des <rire> compagnies aériennes comme ça qui... Et donc il faut la jouer discret et efficace, en se disant mais si ça va passer quand même Et vous savez quoi Vous lisez dans mes pensées, Émilie, parce que euh, juste pendant qu'il y avait la pub, j'étais en train de me dire, euh, tu vas traiter d'un sujet sur l'optimisme, et t'es le premier à commencer l'émission en disant, mince, il va pas arriver à l'heure, parce que effectivement l'avion a du retard Et moi vous avez eu chaud parce que j'arrivais en TGV de Paris, mais on a eu juste un petit quart d'heure, c'est juste pour entretenir la santé, un petit bon, quart d'heure. Ça va. Euh, <rire> avec nous également Michel Poulard, qu'on connaît bien. Salut Michel. Bonjour Marc. Merci d'être là. C'est vrai que j'ai fait preuve un peu de pessimisme là. Hein, non, c'est euh, du réalisme. Oui, oui c'est du... oui, on va en parler. La on va... Entre La différence, différence, hein. considérer ouais. des grèves et des retards dans nos sociétés françaises, c'est juste du réalisme, ouais. Mais pas L'avion en du retard, c'est une constatation, ce n'est pas euh, un acte optimiste ou pessimiste, c'est un constat. D'accord. C'est ce qu'on bah, va qui va... nest hein, pas Michel C'est plutôt ce qu'on va en faire qui va... Euh, déterminer si on est plus d'un côté optimiste ou plutôt pessimiste. Ah ben vous anticipez, vous commencez bien l'émission, c'est voilà, exactement très, très bien. ça. Oui, bon. euh, merci en tout cas à tous les deux d'être là, donc un petit clin d'œil à Yannick euh, Alain qui peut-être euh, essaiera de nous rejoindre tout à l'heure par téléphone au moins, qu'on connaisse son, son avis. Euh, première question, quand on parle d'optimisme, de pessimisme, de réalisme, euh, etc., etc. On ne n'est pas optimiste, Michel Différentes études sont un peu contradictoires, et, c c vrai. Et, et certaines études, moi je préfère prendre celles qui m'arrangent un peu, peu... Alors ah celles qui servent un petit peu ma cause, c'est qu'il y a des études qui démontrent, des études neuropsychologiques, qui démontrent que certaines personnes naissent avec plutôt une prédisposition au bonheur ou à l'optimisme que d'autres. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont cela dans leur ADN. C'est ça, ce serait donc génétique. Donc ça c'est une première observation, ce serait donc génétique, ce qui ouais. explique que certaines personnes naissent plutôt positifs, que d'autres qui seraient plutôt négatifs. Ouais. En revanche, euh, le message ne serait pas euh, encourageant, si, si, ce serait plutôt fataliste même. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude va beaucoup plus loin et démontre que l'on peut travailler pour devenir optimiste comme mmh. une autre compétence, comme apprendre à jouer au piano, par exemple. Oui, c'est ça. On dit souvent qu'on ne n'est pas euh, optimiste, euh, on le devient et on le travaille parce que ça se développe. Voilà, alors ça, c'est une expression qu'on entend souvent, on ne n'est pas optimiste. Mais aujourd'hui, en effet, il y a des études qui démontrent qu'on est plutôt optimiste. Émilie Devienne là-dessus J'allais dire qu'ils ont tout à fait, alors évidemment je signe et contre-signe ce que vient de dire Michel par contre j'ajouterais peut-être que on, on, on l'entretient, ça c'est important aussi c'est-à-dire que c'est un état très fluctuant c'est comme la confiance en soi par exemple donc ouais. on peut avoir une certaine zone d'optimisme et puis pour X raisons de fatigue, d'un état de santé, d'une accumulation de choses qui nous contrarient, etc de seul coup avoir une chute, donc surtout pas de culpabilité se dire bon pas de panique je l'entretiens, mais par contre à mon sens et si je, je me fie à mon expérience aussi bien personnelle que, que par ma pratique professionnelle c'est quand même un état fluctuant. Il faut accepter cette idée-là, mais jamais la prendre pour acquis, c'est pas vrai, ça tient pas. Bon, sur le plan génétique dont parlait tout à l'heure Michel Pollard, il y a quand même aussi un truc qui nous colle à la peau, nous, les Français, c'est ce côté pessimiste. On dit souvent, les Français sont pessimistes, râleurs, oui. jamais contents, et dans le monde entier, on est assez catalogués dans, ce, dans cette catégorie-là. Est-ce euh, que, justement, le fait d'être Français, ça pose un problème, Émilie de Vienne, quand on parle d'optimisme Alors, écoute, vous parlez à quelqu'un qui a une double nationalité oh, qui est franco-canadienne, alors on alors, va pouvoir bon. y aller avec <rire> Alors, allons-y. <rire> alors, pour ce qui est des Français, c'est vrai que quand je suis arrivée au Québec, j'avais 18 ans, et les Québécois ont commencé à me dire « t'es sympa, t'es pas une nef ». Alors, je comprenais pas. Ils m'ont dit « oui, nous en France ah, ». Parce que, c'est vrai que quand je... « nous en France, on fait comme ça, nous en France, on est comme ça. Oh, alors, vrai, les Français... » ont quand même pas mal la réputation de râler quand ils sont chez eux, mais dès qu'ils sont à l'extérieur, euh, dans un autre pays, alors là, par contre, la France redevient la septième merveille du monde. Donc il faut qu'on sache gérer nos contradictions, mais oui, on, on râle souvent, en même temps, je pense que bon, il y a, y, a, y a un atavisme, peut-être, mais il y a aussi des éléments qui sont fondés, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays qui est supposé être un pays phare de, du monde. Mmh. On voit des choses, alors au-delà de toute considération politique, hein, que ce soit de gauche, de droite, du milieu ou du travers, on voit des faits se dégrader mmh. et du coup, très objectif Effectivement, il est fondé aussi de se dire, bon, oui, je suis pas content de payer des impôts si c'est pour voir qu'on a perdu mmh. euh, des marchés, qu'on a perdu des rangs dans les classements des universités, que nos chercheurs s'en vont, etc., etc., etc. Mais après, une fois qu'on a râlé, le pessimiste va dire, mon Dieu, c'est une catastrophe, je m'en vais, que vont devenir mes enfants, j'ai plus de boulot. bon Et l'optimiste va se dire, bon, maintenant que j'ai râlé, qu'est-ce que je fais avec ça eh oui, comment gérer là, effectivement, la situation. Mais c'est vrai que cette image du français, alors, une nef, je vais noter ça, Michel. Oui, ça très intéressant, oui. nous en France. en France. T'es sympa, t'es pas une nef. Oui. T'es pas une nef. N-E-F, voilà, tout simplement. C'est vrai que cette image, elle nous colle à la peau, Michel. Oui, elle nous colle à la peau parce que tout simplement, les Français sont profondément pessimistes. Encore une fois, selon ces études menées, entre autres, aux États-Unis par l'Institut Gallup, les Français sont champions du monde du pessimisme. Mais c'est d'où ça vient, ça? C'est notre côté latin qui est, qui Non, parce qu'en Italie, ils sont plus optimistes que les français. Donc ouais. les latins, ce seraient éventuellement les espagnols, les italiens, qui sont beaucoup plus optimistes que nous. Ouais. Euh, je pense que c'est plutôt un problème culturel. Vous savez, pour comprendre la chose, tout à l'heure je disais que l'optimisme était plutôt inscrit dans notre ADN, ça peut s'acquérir. Les êtres les plus optimistes au monde restent encore les enfants. Jusqu'à ce que ben ça, Émilie l'a un peu évoqué, c'est qu'on peut le perdre parce qu'il faut l'entretenir. C'est oui. que dans notre enfance, on peut en effet réprimer cet optimisme. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. On nous apprend à obéir à des, parfois même des dogmes, excusez- mais c'est bien ça, euh, et on perd cet optimisme parce mmh. que en fait, on nous le système de l'éducation qu'on a en France est plutôt castrateur, mmh. et on peut en effet, quand bien même on peut être né avec cette prédisposition à l'optimisme ou au bonheur, on peut le perdre. Mmh. Donc ça s'entretient, et quand bien même on est optimiste, on peut le perdre aussi, comme toute autre compétence également. Mmh. Hein. Mais, mais quand, quand on vous parlait, Michel, justement, des, des enfants, euh, cet optimisme chez les enfants, qu'on associe très facilement à la naïveté, on se dit, ouais, mais ils ont, ils ont tellement de choses, ils ne connaissent pas la vie proprement dite, donc ils, euh, ils vont apprendre ça au cours des, des années en grandissant, donc laissons-les dans leur naïveté, parce que c'est oui. tellement beau, la naïveté d'un enfant. C'est ça, être optimiste Non, alors là, c'est un point très important, être optimiste, ce n'est pas être nié, ni béat, <rire> hein, c'est-à-dire hein, vous, vous connaissez le sketch de, de Danny Boone, je vais bien, tout va bien, ah ouais, bien hein, cette ouais. fameuse méthode coué, en, en pensant que, en, en se disant que tous les jours tout va bien, tout ira mieux, et ce n'est pas le cas. Ouais. Non, non, l'optimisme n'est pas nié. Quand je parle d'enfant, c'est un état d'esprit, une attitude, un état d'esprit où il dit, où il pense que eh bien, c'est possible. Mmh. Il ne faut pas mélanger mmh. naïveté mmh. de l'enfant, qui en effet a encore beaucoup de choses à apprendre, mmh. et cet état d'esprit qui nous pousse à dire c'est possible. C'est ça ouais. la différence. Émilie ouais. euh, Devienne, sur euh, la, cette naïveté des enfants euh, qu'on aime particulièrement, et c'est ce qui nous fait d'ailleurs euh, craquer ou fondre, hein, parfois, la plupart du temps. Bah, pareil, je, je suis dans, le, dans la même mouvance, évidemment, que, que Michel. parce que Les optimistes, on se reconnaît, hein, entre nous, mmh. en général. Mmh. Mais c'est qu'effectivement, il faut voir aussi que l'optimisme, effectivement, n'est pas n'est pas naïf, n'est pas euh, le monde de oui-oui ou les bisounours, puisque maintenant c'est une expression assez rentrée dans les mœurs, oui. c'est moi ce que je préfère appeler de réalisme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier le fait qu'il y a des choses qui vont mal ou le fait que nous-mêmes rencontrons une difficulté mmh. la différence c'est qu'on a le choix de notre réaction et l'optimiste ou celui qui, on va reprendre Alain qui le fait de volonté, oui. va dire bon très bien, ok, il y a des difficultés je, je suis conscient du fait qu'il y a des difficultés il ne s'agit pas de se nier ou de faire la politique de l'autruche mais oui. on agit par rapport à ça et la question de l'enfant ce qu'on en vit chez lui après une phrase que les coachs en aiment beaucoup et qu'on se trouve peut-être même un peu trop souvent maintenant sur tous nos sites et plaquettes et autres, c'est une phrase de Mark Twain qui disait Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est un peu ça. Hein C'est-à-dire qu'il faut se dire que, bon, euh, y a, y a des, on a la chance d'être des adultes, on s'inscrit dans un continuum, on évolue toute notre vie, donc capitalisons sur tout ce qu'on a appris, mais ouais. ne nous privons pas de cette énergie euh, d'ouverture d'esprit, de capacité à s'émerveiller compte encore les enfants. ce ouais, mais... en passant, de moins en moins, je trouve. Mais ça, c'est mais... un jugement personnel. Mais si on ne l'a pas appris, ça, si on nous l'a pas appris, tout petit, justement, oui. la, la, la, la réaction qu'on peut avoir face à la difficulté ou, au, mmh. ou de temps en temps au piège de la vie, euh, bah, peut-être que c'est évidemment logique de ne pas pouvoir gérer la situation à l'âge adulte. Si déjà, oui. de tout petit, on ne nous a pas inculqué ça. C'est vrai. Mais écoutez, petit, on nous a pas appris à nous maquiller, nous, les filles. Et on apprend ça très bien. <rire> oui, on, ça, vous savez quoi Toute petite, ça vient très très Vite, ma ma le maquillage, j'embrasse ma fille. Dans deux minutes, <rire> Exactement. Non, mais ce que je veux dire, par là c'est que sincèrement, non, il faut botter les fesses. Je, moi, je ouais. suis un peu fatiguée de cette société où tout doit nous arriver tout de suite dans le bec, à ouais. grand coup, de, de recettes magiques. Non, oh. ça se travaille, c'est une question de volonté. On nous l'a pas appris, mais on nous a pas appris, on n'est pas sur nous, notre génération. Mmh. Hein, si je parle de, moi, en tout cas, je suis pas née avec un iPhone dans les bras ni dans les mains et je sais m'en servir. Je, voilà, il faut arrêter ces prétextes-là. Moi, je pense que si on prend un parti pris qui est je vais être heureux. Je, je vais être optimiste, c'est meilleur pour la santé et tout ce qu'on connaît de phrases autour de ça ouais. et bien là, on met en place les mesures qu'il faut pour et alors. on arrête de se la jouer, euh, caliméro. mais on ne me l'a pas dit, mais la société ne ouais. m'a pas aidé Ben vote que les femmes euh, oui, mais, mais oui, mais enfin, ça, ça se discute beaucoup parce qu'il y a des gens qui, euh, vous le diront régulièrement qui essaient, qui se battent, qui veulent, qui luttent contre parfois euh, des situations qui sont euh, des, des, des, vraiment des Everest à chaque fois, hein, euh, à franchir et bah, ça ne passe pas, ça ne marche pas et ça flanche, alors quand vous flanchez une fois bon, vous pouvez essayer de remonter une deuxième fois, ça devient compliqué, la troisième fois, vous avez les deux genoux à terre, à la quatrième fois, vous dites, bon, bah, effectivement, je, je n'y arriverai jamais, et c'est là où vous tombez un peu dans le pessimisme. En revanche, il y a quelqu'un qui nous a appelé, Nicolas, au 0826 300 300, en de Sud Radio. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour, bonjour à tous. Résolument optimiste. J'y travaille. Ça se fait pas tout seul, mais j'y travaille. À la base, j'étais râleur. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais le râle, c'est le râle du mort, en fait. Quand on meurt, il y a le dernier râle. Et ça, alors ça, ça m'a ça m'a saisi, ouais. entre autres. Et, et alors, j'ai travaillé voilà, pour être un peu plus positif par rapport à ce qui pouvait m'arriver. Qu'est-ce que vous, vous avez fait concrètement, alors Qu'est-ce que alors, ça veut dire quoi, travailler alors, j'ai essayé de faire des choses qui me réussissaient, voilà. J'ai fait le point de tout ce qui pouvait me réussir dans la vie, et voilà, je fais des choses que je, que je réussis, que je réussis. J'ai essayé de m'entourer de gens positifs aussi, parce que j'étais entouré de gens extrêmement négatifs, mais je m'en rendais pas compte, en fait, et qui me privaient, en fait, de... Voilà, de mon côté extraverti, pour communiquer avec d'autres. Et puis généré autour de moi, voilà, j'ai fait des choix relationnels, j'ai fait des choses qui me réussissent. Euh, Je suis pris au sérieux, par exemple, ma sexualité. Alors, excusez-moi, c'est un tabou, mais pour les mecs, euh, forcément, quand euh, ça se passe bien à ce niveau-là, après, il y a tout qui va bien. Mmh. Euh, et puis. Attendez, parce surtout... que vous avez, avez... Qu qu'est-ce vous avez... vous avez été pris au sérieux au travers de votre sexualité, c'est ça? Moi, ça m'intéresse. Hein. Oui, bah, c'est-à-dire que des fois, on prend la sexualité comme un jeu, voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais enfin, peut-être, moi, j'avais pas compris que j'avais besoin euh, que ce soit un peu plus, plus, plus intéressant après 35 ans, voilà, moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, je, je me suis pris au sérieux et j voilà, je vais pas vous tout raconter à l'antenne, mais j'ai levé des tabous et euh, je me suis éclaté dans ce, ce, dans ce niveau-là. Et là, franchement, j'invite tous les auditeurs à, à, à aller au bout des fantasmes, à réaliser ses rêves, par exemple. Ah, d'accord, oui. mais si je me demandais où où vous alliez comme ça, parce que je ne comprenais pas sur l'aspect sexuel, comment, de quelle manière vous alliez justement vous épanouir donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui était de l'ordre du fantasme, vous l'avez concrétisé on va dire, voilà, ça Voilà, réalisé parce Vous que avez réalisé vos oui. fantasmes bon. Voilà, réaliser ses fantasmes, il faut pas le faire parce qu'après ça, ça risque justement de faire perdre le... Oui, on dit qu'un fantasme doit rester un fantasme. Eh ben moi je dis non, bien au contraire. Parce que justement, un fantasme c'est un rêve comme un autre, sauf que c'est un rêve sexuel. Et puis ce que je vous dis là, c'est pas pour être obsédé sur la question. C'est les rêves en général, on a tous des rêves. Et moi d'avoir réussi petit à petit tous mes petits rêves, mes petits sujets, voilà ouais. d'avoir osé dépenser de l'argent pour me payer des, des choses que je n'osais pas m'autoriser, je suis devenu eu peur. optimiste eu peur, parce très, très que je trouvais la vie formidable <rire> en fait, Voilà. Non, mais ça, c est... Alors, est-ce que c'est un, un, un témoignage, Émilie, devienne résolument optimiste, ça Je trouve qu'en tout cas, ça témoigne de plein de bonnes choses. Déjà le courage de nous avoir appelés. Déjà hein merci infiniment. Et de partager ça. ça. Et de deux, euh, effectivement, tous ces petits actes. Moi, j'aime bien la politique des petits pas. Donc, ce Nicolas qui nous dit, euh, j'ai fait, je me suis accordé de me faire des achats, de faire des petits trucs, parce qu'on se met dans une spirale vertueuse. C'est-à-dire qu'il s'est éloigné des personnes toxiques. Il a pris conscience, quand on lui a envoyé un message sur Jural, qu'il allait arrêter. Donc, c'est une personne, si je peux me permettre, Nicolas, sans vous connaître de dire ça, mais au moins qui a été à l'écoute et qui s'est dit, effectivement, il y a un truc qui ne marche pas et je ne vais pas continuer comme ça. Et qui donc a mis en place des petites choses au fur et à mesure. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement encourageant et mmh. bravo. Voilà. Est-ce que, est que vous avez été guidé, Nicolas, ou est-ce que ça a été vraiment spontané et cette, ré cette réflexion qu'on a eu l'occasion de vous faire, ça a été comme une gifle qui vous avait fait prendre conscience de votre existence et peut-être de votre mal-être euh... Je me suis fait aider oui par des amis, j'ai fait quelques petites euh, consultations justement chez des psys, ça m'a fait du bien, ouais. C'est euh, très intéressant de bah, se parler à soi-même avec quelqu'un qui, qui vous pose les questions, qui vous font cheminer vers, mmh. vers un, épa un épanouissement plus fort. Mmh. Et ensuite un choc euh, non pas vraiment, un choc, J'ai envie de rendre l'existence plus, plus intense mmh. avec le temps. Peut-être quand j'étais plus jeune, je ne m'en rendais pas vraiment compte, ça allait bien. Et puis en, en prenant de l'âge, on a envie que ça soit. la vie soit plus. Euh, ça, a, ça a plus intense. Bon, après, après, je suis plus réaliste. Ce qui se dit, ce qu'on se dit à soi-même, ne se crée pas. C'est pas parce qu'on va avoir des belles paroles ou des gens vont vous dire des mots. Mmh. Entre le mot et la réalisation, ah, c'est oui. tout, tout l'art de savoir justement mettre en œuvre la réalisation de ce qui va se passer. Ouais, voilà. Entre les mots et les actes, hein, comme on dit. Voilà. Euh, juste une voilà. petite parenthèse sur l'histoire euh, votre sexualité, Nicolas. Pardon d'y revenir, oui, mais c'est vrai que c'est <rire> intéressant. Euh, on dit que c'est terrible de plus... Vous avez encore des fantasmes aujourd'hui ou pas hein ah oui, j'en ai, oui. Ah ce qui c'est bon. que quand vous en avez réalisé plein, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Ah oui, d'accord. Oui, le problème, ah c'est ouais. qu'après, c'est crescendo. Et là, ça devient un peu compliqué. Non, pas du non, tout. Non, pas du tout. Ah bon, très bien, d'accord. Okay, non, au contraire, ah, ça vous apprend la mesure, justement. Okay. Bon. Parce que, voilà. <rire> merci, <rire> votre témoignage. Infiniment, merci, Nicolas. Restez optimiste. Et c'était une vraie, une vraie vague de, hein, de positif, là, Michel. Hein. Exactement. Et avec beaucoup d'enthousiasme. Et avec beaucoup d'enthousiasme aussi. Preuve d'optimisme également. Exactement. Alors, vous pouvez témoigner, vous aussi, comme Nicolas. C'est vrai qu'il faut du courage. C'est ce que disait Émilly Devienne. C'est notre invité également, Michel Poulart, bien sûr, 0826 300 300, l'optimisme. Et comment booster son optimisme Est-ce que vous avez eu aussi cette prise de conscience Le fait de dire que voilà bah, vous n'alliez pas subir les choses, mais être euh, véritablement des acteurs de votre vie et aller de l'avant, euh, pas toujours facile, encore une fois, hein, et il l'a dit Nicolas, hein, entre les mots et les actes, mon Dieu, il y a souvent hein, un pas, voire un ravin, voire des millénaires. Euh, on y revient dans un instant. 0826 300 300 sur Sud Radio, à tout de suite. Hein. Le Mac de la l'Aprême Sud Radio. Mac de la Prême, avec euh, l'optimisme. Comment booster son optimiste Michel... Optimisme, pardon. Michel Pollard est avec nous. Émilie de Vienne également. Et merci de témoigner si vous le souhaitez. Au 0826 300 300. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Michel Émilie, de, de ce commentaire euh, lorsque on va enfin, sur Internet, souvent, hein, pour préparer l'émission. J'ai eu recours à cela, bien sûr. Et euh, le contraire de l'optimisme. Alors certains vont dire, ah, oh, c'est le pessimisme. Eh bien, d'autres disent, le contraire de l'optimisme, c'est davantage encore le cynisme. Vrai ou faux Oui, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Oui. Oui, le cynisme a quelque chose même de pervers, c'est qu'il est même ouais. destructeur et que le, le cynisme a, euh, voilà, c'est, il y a euh, cette notion de. De, de, de résignation, de, de fatalisme et en même temps on va se moquer du fatalisme et voilà c'est le cynisme pour moi c'est un tu optimisme et ça même un tu pessimisme c'est vraiment la, la, la réaction la oui, encore les, pire alors que moi, le pessimisme ah, oui oui ouais. c'est pire que le pessimisme parce que le pessimiste encore il va encore écouter peut-être certaines euh, certaines intuitions qui peut encore avoir en lui qui va peut-être encore ouais. le faire bouger ouais. certes hein, attention je, je, il faut pas stigmatiser le pessimiste et l'optimisme ils sont ils ont tous les deux une, un regard très particulier sur le monde et on a besoin des deux pour faire bouger le monde. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Euh, mais le cynisme, en revanche, lui, est destructeur. C'est pire que tout. Alors. Ah oui. Émilie, oui, oui. euh, d'accord avec ça Alors, vous allez dire que tout pareil. Alors, je suis d'accord <rire> avec vous sur le cynisme, mais ça marche pour plein de, plein de sujets. C'est-à-dire que ça, ça donne une espèce de mépris de position haute. Même dans le son du mot fini, vous voyez ça fait acide ça fait. donc effectivement je trouve que c'est le pire ennemi, je suis aussi d'accord avec Michel sur ce qu'il dit sur le, le pessimisme, on a besoin et le pessimiste, on a besoin des deux, comme on a besoin d'avoir du stress qui nous alerte sur quelque chose comme... donc je pense qu'il y a des mots comme ça qu'il faut bien envisager sur leurs deux exceptions, leurs mmh. deux petits bouts de bois si je mmh. puis dire, si on le, le sketch du De, de Vos, hein. le l'optimiste il ne faut pas non plus être un optimiste, on parlait de naïveté tout à l'heure, ni naïf qui, qui mmh. se couche, en danger et le pessimisme a du bon et dans des équipes, par exemple, c'est bon d'avoir aussi des gens qui ne sont pas non plus tout feu, tout flamme tout le temps bon. histoire de créer une énergie qui va être bien adaptée à un projet, par exemple. Hein. Alors, voilà. comment, se, comment euh, définir un optimiste euh, Certains donnent cette définition en disant, par exemple, que euh, la perception de l'optimiste, c'est d'abord il, euh, il perçoit la moindre difficulté comme quelque chose de passager qu'il va réussir à surmonter. Ouais. Les moindres résistances, évidemment, euh, il saura les contourner. Les belles choses vont perdurer et un événement positif il va prendre ça, évidemment, comme quelque chose qui va influencer très positivement le reste des événements de sa vie euh, actuelle. Est-ce que c'est ça, hein, la perception du, du, de l'optimiste en, en gros, oui, sans rentrer dans le cliché, parce que bon, c'est ré, réellement ça. Souvenons-nous aussi ce que veut dire le mot optimisme. Vient du latin optimus, qui veut dire le meilleur. Le meilleur de quoi On s'en fiche le meilleur de toutes les situations, le meilleur de soi-même, le meilleur d'une situation, le meilleur de collaborateurs en entreprise, c'est aller chercher le meilleur. Alors, mmh. ça ne veut pas dire que l'optimiste le, renie les difficultés de ce monde, ça ne veut pas dire que l'optimiste n'a pas peur ou n'a pas de doute ou, ou n'a pas, pas mal. Mmh. Un, un, un optimiste peut avoir mal, il est sujet à la maladie, il est mmh. sujet aux mêmes contraintes que tous les autres, mais c'est la vision et le regard qu'il va porter sur ce qu'il vit mmh. en ce moment ou ce qu'il va vivre mmh. qui fait qu'il va les vivre de façon plus positive et active. L'optimiste c'est quelqu'un qui, non seulement, voit le meilleur, mais qui va être poussé à agir pour, mmh. en effet, atteindre mais ce -à -dire meilleur. C'est-à-dire qu'il prend chaque moment difficile de la vie comme une épreuve, oui. mais il va voir l'après, euh, ce qu'il y a derrière, en disant voilà. je vais trouver la solution pour régler ce problème. Exactement. Il sait qu'il va en chier. Pour bah, oui, il sait qu'il va en chier. Mais il sait aussi que s'il persévère, il sera un homme meilleur qu'il ne l'a été euh, juste avant. Oui. En fait, l'optimiste, il est, il est surtout fort dans, dans la vision qu'il se fait d'une épreuve. Il ne sait pas, pas plus qu'un autre combien de temps ça va durer, il ne sait même pas s'il va la surmonter, mais il sait qu'il en deviendra plus fort. Et c'est aussi une attitude face à l'échec l'échec, on l'a tous. Il y en a qui disent l'échec n'existe pas. Si si, l'échec existe. Ça, je peux vous confirmer que l'échec existe. Oui, oui, mais oui, c'est clair. Ça, oui. non, non, parce que j'entends <rire> parfois des âneries sur internet. Euh, l'échec n'existe pas. Ce ne sont que des expériences. Mais oui, en attendant, hein, oui, force enfin, d'avoir essayé dix fois, ça fait dix échecs quand même. Oui, c'est ça. Se prendre la tête contre le mur, ça va. Au ça bout fait, fait moment, plaisir à personne. Oui, c'est ça. Oui, ça ouais. Donc, euh, l'échec sont des expériences de vie qui nous permettent de mieux rebondir. Alors tout à l'heure, vous disiez, il y a des gens qui se prennent en, en effet dix fois des râteaux. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi il a pris dix fois des râteaux. Et l'optimisme a plutôt Qu'est-ce que j'ai fait L'optimiste va optimiser son ses actions. Parce que ce qui est important à, à, à vraiment réaliser, c'est que si on reproduit dix fois les mêmes actions, on aura dix fois les mêmes résultats. Et il se passe, moi je, je rencontre des gens, des chefs d'entreprise qui me disent « j'ai tout essayé, tout, tout ». Et puis quand on parle, on se rend compte qu'ils ont tout essayé, non, ils ont fait dix fois la même chose. C'est pas. J'ai tout essayé. J'ai répété exactement la même chose. Donc forcément, j'ai exactement les mêmes résultats. Oui, mais on entend souvent Emily Devienne. Je suppose que euh, vous avez vous aussi entendu ça régulièrement. C'est-à-dire que il y a des gens qui disent euh, je n'y suis pas arrivé la première fois. « Tant pis, c'est pas grave, je recommence. Je n'y suis pas arrivé la deuxième fois. Et la troisième sera la bonne. » Il y a des gens qui ont fait des chefs d'entreprise, qui ont fait des faillites, qui en ont fait même deux, j'en connais. Bien sûr, Et, bien et, sûr. et, et, qui, et qui se disent « Mais non, je continue. » Mais dans la même voie, parce qu'ils ils veulent ce produit-là, parce qu'ils veulent travailler dans cet angle-là précisément de production, et qui se disent « La troisième fois, ça passera. » Et là, effectivement, mais quand ça quand ils passe. réussissent... Alors ça dépend des... Émilie, pardon. Ah ben, excusez, non, non, allez-y. Non, je... Bon, oui, non, ce que j'allais vous dire, c'est que ça dépend des circonstances. Vous pouvez vouloir rester dans le même secteur d'activité ou le même avoir en tête le même produit ou quoi que ce soit. Ça va être la façon d'y arriver qui va être ce petit pas de côté qui va faire la différence. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le, le petit lapin d'une certaine marque de pile. On va être euh, dans, bon, ok, d'accord, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire qu'on change, ça ne veut pas dire qu'on est une girouette. On peut très bien se dire, non, j'ai vraiment l'intention. Je vais vous donner un exemple concret, je trouve que toujours, ça parle toujours beaucoup plus. Bon, vous savez que j'ai écrit des bouquins. Mmh. Un de mes rêves, c'était d'écrire des romans. Et ça y est, mon premier roman. Est publié depuis deux semaines au Québec et il arrive en France l'année prochaine. Bon, ça, je me suis pris des refus comme n'importe qui. En plus, c'est un monde différent du monde de nos livres de développement personnel. Donc, mm -hmm. j'écrivais et je recevais des merci de votre intérêt, etc. J'avais deux solutions. Soit je me disais personne ne m'aime, c'est pas pour moi, et hop, je partais en Caliméro et j'arrêtais. Ouais. En plus, je suis pas femme de, je suis pas fille de. je t'ai connue de personne, j'ai posté, mais comme le Kidam. Ouais. Ou alors, je me disais, c'est que c'est pas mon heure. Et puis, est arrivé à un moment donné où j'ai reçu une lettre qui était tout à fait intelligente d'un commentaire pertinent. Là, j'ai eu un déclic, j'ai compris. Et après, j'ai fait une très belle rencontre, qu'on pourrait imaginer par hasard, mais certainement qu'elle ne l'est pas, avec un éditeur. Ouais. Et c'est cet éditeur qui m'a dit « Oui, moi, votre histoire m'intéresse. Mmh. » Donc, vous voyez, je ne me suis pas mise en caliméro et en pessimiste et en me disant « Je ne suis pas là, puis le monde, ça sur moi, et puis, et puis. Ouais. » Je n'ai pas dit « Je reposte le même manuscrit, et je ne toucherai pas une virgule de ce manuscrit parce que je tiens le génie. » J'ai dit « On va écouter ce qui se passe et on va voir quand ce sera juste. » Il y avait quoi sur cette lettre, Émilie euh, La lettre avec le bon signe ouais. Ah, C'était joli. C'était si vous acceptez, j'ai une idée précise de là où on peut emmener votre roman. C'est génial. C'est beau, hein C'est très bien dit. Ouais, c'est génial. Oh oui. Mais alors, ça veut dire que voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est cette, euh, cette force de caractère, ce potentiel comme ça, intellectuel même parfois, mais en tout cas, cette force de caractère de dire vous pouvez prendre 10 refus, mais vous croyez quand même au 11e. Ça, c'est assez. juste. Je pense que Michel dirait pareil, ici, si alors dans nos le mot à nous, c'est si on est aligné, c'est-à-dire si vraiment notre, nos pensées, nos émotions et notre comportement se vont dans le même sens, et qu'on sent qu'on va dans le même sens et qu'on ne se déchire pas avec une, un manque d'harmonie entre nos pensées, nos émotions et notre comportement, ça va se produire, c'est sûr. L'optimiste est à la recherche du moindre petit signe qui va lui insuffler des raisons de continuer ouais, à, à mener la bataille. Et il est important de faire la différence entre persévérer et s'entêter. Parce que parfois, on peut s'entêter. Alors, l'optimiste est persévérant, mais il y a des gens aussi qui s'entêtent. Alors, oui. l'entêtement, c'est quoi C'est un peu assimilé à la persévérance. À la seule différence, c'est qu'à un moment donné, l'entêtement commence à nuire à la personne qui semble persévérer. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent « moi, je lâche rien ». Oui, mais alors, moi, au, au bout de 15 ans, je lâche rien, mais ah, oui, ça ne marche rien. <rire> non, non, mais il y a des gens sûr. qui s'entêtent. L'entêtement oui. a cette notion de, de, de destruction de soi. C'est qu'à un moment donné, on, on est tellement... Euh, euh, centrer la tête dans le guidon sur ce qu'on veut réellement, coûte mmh. que coûte, mmh. euh, sans changer un iota de ce qu'on veut. Parce que mmh. l'optimiste, il va chercher quoi Il va chercher à optimiser les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché la fois précédente. Mmh. Et celui qui est entêté, il va exactement faire exactement la même chose. Et en plus, il peut vouloir le faire pour se conforter dans l'idée qu'il a raison d'être malheureux. Oui, ça, ça arrive aussi. Y a ça, ça aussi, c'est-à-dire que bah, vous l'avez bien dit que ça marcherait pas. J'ai essayé dix fois, et ça, bah, évidemment. Oui, mais il faut pas oublier qu'il y a des gens sincères chose, aussi, il y a des gens sincères entêtés, mais, mais c'est oui. vrai, c'est vrai, il y a cette notion de d'autoflagellation et d'auto, oui, euh, oui. c'est sûr. C'est monstrueux. Vous savez quoi, ça va me donner des migraines cette émission parce que parce que à chaque fois que vous donnez des cas précis dans des situations comme ça, euh, on a tous vécu ça au bien moins sûr. une fois. On a tous Mais eu ouais. un projet, on a tous eu des bien envies sûr. et euh, qui n'ont pas fonctionné nécessairement. Est bien bien Mais est-ce qu'on a eu cette faculté peut-être de faire un pas en arrière, d'analyser la situation, essayer de euh, apporter des réponses aux ouais. questions qu'on se pose et d'abord se poser déjà les bonnes questions. C'est peut-être ouais. ça déjà le premier travail à faire quand ça ne fonctionne pas et qu'il y a un mur en face. C'est un petit peu comme apprendre à conduire en voiture. Vous souvenez-vous de la première leçon de conduite que vous avez eue ouais, La première ouais, fois que vous êtes rentré ouais. dans la voiture, vous êtes sorti, vous trembliez, ouais. vous, vous, vous vous transpiriez, ouais. et vous vous dites « j'y arriverai jamais ». C'est pas possible. La voiture, elle a calé 20 fois. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui qu'elle ne cale plus C'est que vous avez progressivement changé votre façon de lâcher l'embrayage, de, de, de donner un petit peu des gaz. Donc vous avez progressivement adapté votre façon de de... De, conduire, de gérer oui, oui, oui, oui. vos pédales, mmh, les pieds, mmh. la synchronisation entre les bras et les mains, etc. Aujourd'hui, vous savez conduire, c'est un automatisme. Eh bien, c'est à peu près comme ça. L'optimiste, il va essayer de changer des petits points qui vont faire que ce dont il est convaincu d'atteindre, mmh. il va y arriver. Et c'est là où je disais tout à l'heure, c'est pas, il fait pas à chaque fois la même chose. Il va adapter, il va ajuster son plan d'action mmh. qui va faire qu'un jour ça marchera. Oui, mais c'est ça toute la difficulté. C'est comment avoir ce recul Parce que quand vous croyez en quelque chose, quand vous avez donné tout ce que vous aviez, pour euh, au fond de vous, intellectuellement, financièrement même, parfois, y a des gens qui physiquement, bien sûr. et que, boum, vous avez ce mur qui est en face de vous, oui. comment faire pour avoir encore la lucidité, la hargne et l'envie de faire ce pas en arrière et prendre du recul pour analyser la situation Vous venez de donner la réponse sans le savoir. Faire ce pas en arrière, parfois il est bon de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, parce que parfois, et c'est valable pour nous tous, même en entreprise, vous savez l'expression « on a la tête dans le guidon mmh. », et eh bien il n'y a rien de pire que d'avoir la tête dans le guidon, parce que la tête dans le guidon c'est une expression qui vient du cyclisme quand vous êtes fatigué dans un effort, vous ne regardez qu'une chose, c'est la roue devant vous, ou juste 50 cm devant la roue. Mais ne vous voyez plus au loin. Et c'est ça en fait, c'est limite métaphorique dans ce qu'on fait dans notre vie, c'est de se dire je, je lève la tête, je prends du recul, vous savez, prendre un week-end, prendre des vacances, c'est des moments favorables justement pour la créativité, parce qu'on sort de nos projets, on sort de notre contexte et du cadre, et on devient beaucoup plus productif et créatif en rentrant de week-end mmh. ou d'avoir pris du, du recul. Et la pire des choses, c'est de de... Pardon Émilie, allez-y. Non, j'allais dans le même sens que vous prolongez ce que dit Michel. Effectivement, il y a l'idée de partir. Pourquoi Parce que ça se travaille, ces résultats positifs qui vont nous arriver. C'est pas à moi d'avoir une chance pure du billet de l'auto, etc. Tout ça, c'est le cumul. Et quand les gens nous disent, ah t'as de la chance, non, la chance c'est une compétence. Euh, ça se travaille. Et donc quand arrive ce moment positif, il est souvent la conclusion d'une infinité de petits détails et d'une constance dans notre effort mmh. qui porte oui. Et ça me semble important quand même de rajouter ça. Et puisqu'on est dans la période du bac, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce week-end, on peut le transformer autrement. C'est-à-dire de se dire, c'est pas maintenant qu'il s'agit de réviser 24 heures sur 24, 65 jours. Enfin, il y en aura plus 365 jours d'ailleurs. Mais au moins vrai. 24 heures sur 24. Mmh. Il s'agissait de commencer au bon moment. Donc, c'est pareil. À un moment donné, aller s'aérer, euh, dire aux gamins, euh, allez, va, va, va, va à la piscine, euh, fais une partie de tennis, va courir. Mmh. Voilà. C est, c est, il ne s'agit pas de le distraire éhontément. Il s'agit de dire, fais un pas de côté et tu lanceras comme des émissions effectivement que plus près plus productif, régénéré tout simplement. On va continuer à parler de ça, encore une fois, vos réactions si vous vous sentez, si vous vous sentez concerné par euh, ces tranches de vie j'ai envie de dire, parce que tout ce qui qu est raconté au travers des dires d'Emilie de, de et de Michel Pollard, vous l'avez vécu au moins une fois, j'en suis convaincu, c'est peut-être d'ailleurs la situation dans laquelle vous êtes, si vous avez un projet professionnel, familial, que les choses n'avancent pas nécessairement comme vous le, le souhaitez est-ce que vous avez plutôt la politique de l'autruche à faire le caliméro en se disant vraiment je ne pas grand chose, je suis nul, etc. Ça c'est terrible, hein, mais ça, ça existe. Et c'est Bibi qui parle en plus. Si ma mère écoute, ça va lui faire plaisir. Euh, <rire> soit vous vous dites, je vais faire ce petit pas. J'ai retenu Michel le petit pas en arrière hein, oui, pour oui. visualiser l'ensemble de la situation. Pour mieux se lancer. Oui, oui, pour mieux se lancer et reprendre le mur une deuxième fois. Bon, <rire> <rire> on marque une pause 0826-300-300. Mais non, je suis optimiste, bien entendu. à tout de suite. Le MAC de la m Le MAC de la prême. Sud Radio. Dans cette dernière partie du Mac de l'après-midi, boostons notre optimisme avec mes invités, avec Michel Pollard qui est là, expert en optimiste. Mais, oh, donc, et puis Émilie euh, Devienne également, qui est coach et écrivain, membre de l'association de la Société Française de, de, de Coaching. Émilie, euh, une question, est-ce que euh, la caractéristique première d'un optimiste ou d'une un, optimiste, c'est de dire, euh, c'est pas grave, rien n'est grave alors je nuancerais, parce que là, ça serait vraiment euh, un petit peu caricatural, pardon euh, pardon de vous le dire comme ça. Non, c'est l'optimiste, c'est quelqu'un qui va qui peut considérer que les choses sont graves. Hein. Et puis il y a des choses, on parlait de maladie tout à l'heure, euh, on n'a pas toujours le choix de ce qui nous tombe dessus. En revanche, on a le choix de la manière dont on y va y faire face. Donc on peut se dire, oui, c'est grave, mais à partir de ça, une fois que j'ai râlé, pourquoi pas, une fois que je me suis un petit peu écoulé parce que oui, c'est triste et que j'accueille cette émotion-là, eh bien je me dis, ok, maintenant bah, qu'est-ce que je fais ah, c'est toujours la même, la même logique, hein. mmh. c'est grave, mais où sont les éléments qui peuvent m'aider à m'en sortir Qui peut être mon allié euh, Quelles sont les ressources dont je dispose Com Comment je fais pour m'en sortir Mais il ne s'agit pas de nier quand quelque chose de grave se produit. Le panier. Là où les recherches sont tout à fait d'accord les unes avec les autres... C'est quand on fait face à la maladie, on parle de maladie grave. Hein, en France, on n'ose pas citer le nom cancer. Moi, je le cite. Euh, les gens. Ou pas que, hein Ça peut être d'autres. Non, mais j'aime bien ouais. prendre des exemples extrêmes et forts parce que ça, ça, ça, ça se sensibilise. Il y a des gens, les gens optimistes qui font euh, face à, aux maladies, en général, font face à la maladie avec beaucoup d'optimisme, ont beaucoup plus de chances. Euh, de, de s'en sortir, de s'en sortir, sortir, sortir ou vivre plus vrai longtemps, ça, et c'est prouvé, ouais, ou vivre plus longtemps, voilà. Il y a une force de l'esprit hmm. qui, qui crée une énergie hmm. qui permet à ces gens, ou de guérir, ou et de vivre plus, plus longtemps. Ouais, et en plus, cette énergie, vous la transmettez. Oui, alors qu'ils sont que même, que alors que sont eux qui sont véritablement dans le... C'est c'est oui, ah, contagieux, ah, ouais, c'est incroyable. incroyable. Vous allez notamment chez des, des, des enfants qui sont atteints de cancer, par exemple, dans oui. certains hôpitaux. Tout à fait. Quand vous discutez avec eux, mais vous ressortez, vous êtes, mais vous, vous n'avez euh... plus le droit de vous plaindre. Ça forge l'humilité. Enfin, ah, vous dites, mon Dieu, mais comment je peux avoir avec mon petit bobo, ou parce que je me suis rongé le pouce, que voilà, comparativement à, à ce, que, ce que vivent ces enfants, effectivement, ça forge le. Alors, il y, y a aussi quelque chose d'important, c'est lorsque on est résolument optimiste, c'est le fait de, vous dites qu'il faut être entouré de gens positifs, donc optimistes euh, également, qui vont vous tirer vers le haut. Mais lorsque il y a ces gens pessimistes autour de vous, quand un optimiste parle à un pessimiste, comment, euh, accor comment accorder ces euh, violons, on va dire Émilie, alors, attends, Émilie quand un optimiste parle à un pessimiste, alors déjà il va éviter parce que ils sont quand même des, ça, ça nous plombe, hein, on a beau avoir de l'énergie. Bon. Et puis ce ouais, qu'on hein. on sent qu'il y a une personne qui est réceptive à écouter nos propos ou notre vision du sujet, de la situation, etc., sans nous prendre pour des doudingues, et auquel cas, je pense, je dis « on », mais je pourrais parler de moi et de personnes optimistes que je connais, on, on va s'y mettre, c'est-à-dire qu'on va accepter de donner du temps, de faire valoir nos arguments. Si on sent que face à nous, on revient au cynisme, on a quelqu'un de cynique, on a quelqu'un de résolument fermé, qui n'est pas à un stade de son évolution, de sa vie, de sa, de sa façon d'appréhender le problème en question Suffisant pour nous entendre, eh ben c'est pas la peine. Voilà, il faut. Vous savez il y a aussi, c'est comme pour des, des livres ou des, des, des, des explications qu'on a selon l'âge et selon l'étape où on en est de notre vie, on va pas être capable d'entendre et de recevoir une explication ou d'accueillir un texte ou une phrase mmh. de la même façon. C'est exactement la même chose, donc vous pouvez être devant quelqu'un qui lui-même est par exemple en train de faire son deuil réel ou symbolique de quelque chose, s'il est dans une phase de colère, s'il est dans une phase de déni, tout ça, c'est pas le moment de lui dire, mais tu sais, tout va bien aller, aller mieux. Il faut laisser, enfin à mon avis, il faut le laisser, commencer par jeter tout ce qu'il a de, de, de peine, de colère, etc. Et après, quand il va se sentir plus réceptif, là, notre partie optimiste, oui. parce que notre parti optimiste croit qu'il y aura ce, ce, ce rebondissement, oui. là, on va pouvoir lui faire valoir d'autres arguments et lui proposer de changer sa vision. Vous savez quoi On a déjà fait des émissions avec Michel Poulard, avec notamment Yannick Alain et d'autres sur l'audace. Hein, mm -hmm. Voilà cette nouvelle émission sur l'optimisme. Tout ça se, se rejoint. Hein, on est toujours dans ces, ces facultés. Euh, et alors, quand on a fait la dernière émission avec Michel et Alain, et on s'est systématiquement euh, mis à rire quand on évoquait deux phrases ce fameux lâcher prise, <rire> et, et l'autre expression, c'est quand on veut, on peut. Alors, je connais évidemment ce que va dire Michel. Parce qu'il me l'a déjà témoigné. Mais vous, Émilie de Vienne, est-ce que véritablement, en tant qu'optimiste que vous êtes, est-ce que quand on veut, on peut, vous êtes d'accord avec ça ou pas Phrase qui m'agace et que je ne supporte pas entendre. Ah bah là, là, bienvenue au club. Non, alors, moi, déjà, pour commencer, je suis une optimiste parce que j'ai voulu l'être, parce que justement, on parlait des enfants, c'est que j'ai eu des parents qui n'étaient pas spécialement optimistes et je me suis dit, non, non, moi, je ne vais pas vieillir comme ils ont été. Hors de question, donc je fais bien attention. Donc, moi, c'est un véritable point de vigilance. Première étape. À partir de là, effectivement, quand on veut, on peut, c'est hyper énervant, cette phrase. Un... Je suis d'accord avec vous, elle est idiote parce qu'elle est, elle manque de nuances. Voilà. Oui, on peut vous le... Bon bref, voilà, on est tous d'accord. Il y a Michel qui écoute. Michel écoute attentivement ce que vous dites, il ne partage pas tout à fait la même chose, hein, je vous le dis. Hein. Bon, bah, on va en reparler. <rire> moi je pense que non, parce que sinon ça renvoie dans l'idée de la pensée magique. Moi, si je veux demain matin, euh, je ne sais pas quoi, moi, euh, gagner un million, euh, l'auto, je peux toujours le vouloir très très, très, très énormément beaucoup, ça ne va pas régler mon problème. Donc je trouve que ça met en situation d'échec des gens qui voudraient des choses et qui ne pourraient pas. Il faut que notre objectif, il soit possible, il faut qu'il soit atteignable, sinon on se met dans une logique. Euh, ouais. je dirais défaitiste pour le coup et une, une logique qu'on va dire bah, je voulais, encore on revient dans notre caliméro si mm. moi demain matin du haut de mes 53 ans je dis je veux être dans ces étoiles à l'Opéra de Paris euh, on veut bah, ça pour le vouloir je le veux mais le pouvoir je suis pas sûre que le grand écart euh, je pense qu'Aurélie Dupont elle peut dormir tranquille hein. mm. donc <rire> vous voyez il faut, euh, il faut quand même faire des choses qui, qui, sont, qui nous oui. permettent encore oui. une fois des objectifs pour moi mon dada qui soit précis, enfin, pas la seule d'ailleurs, mais qui soit, qu soit précis et qui soit possible, qui soit atteignable. Voilà. Oui, c'est ça, ne soit, de... soit pas quelque chose de complètement imaginaire ou euh, assez farfelu. Ça me fait penser d'ailleurs, j'avais vu un documentaire très intéressant qui s'appelle Le Secret euh, et qui est un, un, un quelque chose d'assez étonnant de gens qui parlaient de l'attraction positive justement, voilà, bon, vous connaissez le principe et, alors, et de ce monsieur qui se dit justement, ça m'a fait penser à ça et à Émilie Vienne, quand vous dites voilà, je voudrais gagner un million de dollars ou un million d'euros. Ce monsieur, c'est ce qu'il a fait alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, bon, il cherche d'entreprise, il a fait effectivement trois faillites et euh, il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de la communication positive et de l'attraction positive. Et il, est dit, euh, il lui a dit « Ce que vous allez faire, vous allez prendre un billet d'un dollar que vous allez coller au plafond de votre chambre. Et chaque matin, quand vous allez ouvrir les yeux, la première chose que vous allez voir, c'est ce dollar qui est collé au plafond. » Et inconsciemment ou consciemment, l'univers de cette attraction positive fait qu'il a, quelques années plus tard, atteint le million de dollars qu'il voulait absolument avoir, dans ses rêves peut-être, mais sur lequel il fantasmait complètement, c'était l'aboutissement de sa vie. Est-ce qu'on en rit Est-ce que ça vous semble une théorie logique Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement farfelu Je Michel ne suis pas fan de la loi de l'attraction. Ah. Euh, bien qu'il y ait en effet certaines vérités dans le mode de pensée, mmh. on oublie de mettre l'accent sur voir le billet de 1 dollar, et si on ne fait rien à côté, il ne se passera rien. Évidemment. Moi, je connais une dizaine de personnes qui ont lu le livre, de, de, de, le, livre le Secret et mmh. qui ont mis ce, ce dollar sur leur plafond ou dans, dans la salle de bain et sont toujours dans la même situation précaire qu'il y a dix ans. Ou qui ont fait un cadre de vie. Euh, vous avez oh, le oui. cadre de vie où vous mettez les quatre ou cinq photos de ce qui vous fait le oui, plus rêver. Oui, des oui, grosses villas et ces pauvres ah, ah, gens sont exemple. toujours dans leur HLM. Et je, les, je les connais aussi. Ouais. Non, je... je genre, je suis assez prudent par rapport à la loi de l'attraction. Mais l'attraction positive, ça revient à ce que disait tout à l'heure Émilie, les optimistes doivent s'entourer de gens exclusivement positifs. Oui. Donc vous Alors là, fait, que des gens il, positifs. Il est dans l'action, c'est-à-dire qu'il va les chercher. Quand Vous disiez tout à l'heure, quand on veut, on peut, moi je vais nuancer, quand on veut, on peut se donner les moyens d'y arriver. Je continue la phrase, C'est pas moi demain j'aimerais bien être astronaute, mais je peux pas. Je peux pas. Ah bon? Euh, et, et, et même, je voudrais me donner des moyens, comme disait, euh, comme disait Émilie, euh, il faut que ce soit réalisable et atteignable. Et euh, l'optimiste est aussi capable d'être réaliste envers soi-même et de se dire, bon, mais ça, c'est, de toute façon, c'est pas faisable. Mais il sait aussi s'entourer des bonnes personnes. Il sait euh, créer des, des zones favorables qui vont aider à, à aider à, à vraiment atteindre ces oui, ses zones objectifs. favorables et attire, ces personnes, c'est parce que il attire ces gens-là qui sont résolument positifs. Non, non, c'est pas lui non. qui attire parce qu'on a l'impression que les êtres humains sont des aimants. On pourra en discuter pendant longtemps. Sont-ils ou pas des aimants Là, n'est pas la question. C'est c'est une attitude qui fait qu'on rencontre les bonnes personnes. Enfin, moi, je suis. C'est ce que je dis. Si vous rayonnez positif, euh, oui. vous attirez du positif. Mais, mais pas que seulement, je... c'est qu'on va aussi attirer des gens qui vont contribuer à la mise en place de notre rêve, mais sans être obtus, comme comme on le disait tout à l'heure. Faut pas confondre être obtus puis être déterminé. Euh, exemple, on reprend les astronautes où je reprenais la danse. Bien évidemment que je ne vais pas être dans ces étoiles demain matin et que je n'ai jamais eu les compétences de l'être et puis que ce n'est pas mon histoire de vie. En revanche, ayant une passion pour la danse, je peux me débrouiller pour être en relation avec des gens qui, eux, seraient dans cet univers et m'en rapprocher par ce biais-là. Michel, si vous êtes astronaute, peut aussi se dire « Tiens, si j'y tiens vraiment, est-ce que je ne peux pas me rapprocher, je ne sais pas moi, de la NASA, est-ce que je peux me rapprocher vous ?» voyez ce que je veux dire de la C'est-à-dire qu'on va tous trouver des moyens pour se rapprocher de nos zones de, de, de, de plaisir, que de, de, de bonheur, de satisfaction, de joie, même si ça n'est pas exactement ce qu'on veut. Je vous donne un autre exemple, peut-être plus proche encore que nos affaires d'opéra. Rapid, de, de, rapidement, J'ai une passion pour les ânes. Bon, il est hors de question dans un appartement au centre d'Aix-en-Provence <rire> que j'ai un âne. Eh bien, du coup, je vais régulièrement marcher avec des ânes et mon prochain roman aura un âne comme personnage. C'est une façon de détourner la chose. Et ça, je pense que ce sont des choses qui ne coûtent pas cher, que tout le monde peut imaginer dans son propre... Imagine, enfin, dans ses propres projets, et, et ça marche. Bon, eh ben, on va voir ça dans la dernière partie, parce que vous allez encore une fois trouver les bons arguments pour essayer de convaincre les gens, en tout cas ceux qui nous écoutent, les auditeurs, à essayer d'être résolument optimistes. Ce qui n'est pas une mince affaire quand on a vécu dans une certaine situation pendant tant et tant d'années. Une pause et nous revenons... Le Mac de la Prême. Le Mac de Sud Radio. Allez, boostez son optimisme. Il nous reste 3 euh, minutes à peine. Euh, justement, une question à SMS de Charles. En 30 secondes, chacun répondait. Est-ce qu'un optimiste est résolument heureux, Michel Poulard Souvent, oui, plus souvent que les pessimistes. Oui. Ce qui ne veut pas dire tout le temps. Bon, oui. le, le bonheur n'est pas un, mom un, un moment permanent. Ce sont des petits moments. Oui. Mais l'optimiste a plutôt tendance à être plus heureux que d'autres. Il y a les pessimistes qui sont heureux aussi. Oui, mais qui ont plus tendance à vivre avec du stress, et ça ouais, commode ça. de vivre avec du stress ouais. et avec des scénarios catastrophes. Émilie euh, de Vienne euh... Je pense tout pareil, on vient de gagner trois concours. 100%. C'est voilà. <rire> <Ça, c> <rire> très bien. Essayons de convaincre ceux qui nous écoutent de changer de philosophie de vie, parce que l'optimisme, c'est une philosophie de vie, Michel. Oui, oui, oui c'est une attitude, c'est un état d'esprit, une philosophie de bien vie, bien. une façon de voir et d'interpréter les choses. Donc forcément, c'est une philosophie, mais qui pour moi va beaucoup plus loin, c'est vraiment un mode de vie. Hum. Dans l'action Dans l'action. Et d'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil à la Ligue des optimistes auquel j'appartiens, j'encourage les gens à aller voir sur le site de la Ligue des optimistes, sur Facebook, sur Internet, et voir ce que cette Ligue peut signifier pour eux. Il y a pas mal de belles, belles choses, et de beaux programmes et de beaux projets qui peuvent servir certaines personnes à développer leur optimisme. Le mot de la fin, Émilie De Vienne, sur l'optimisme. Carrément, vous me donnez le mot de la fin. Bah oui, bah oui, au mais je, je commence à vous. Je, ben je dirais, l'optimisme, c'est d'abord un art de vivre, effectivement. C'est un mode de vie, oui, mais c'est un art, parce que ça ça se travaille, ça crée de la beauté, euh, pas seulement, euh, je dirais, esthétique, mais ça crée de la beauté dans nos cœurs aussi. Ouais. C'est fragile, donc faut en prendre soin, et en même temps, euh, écoutez, je pense que ça nous donne l'occasion, par exemple, de passer des, des bons moments dans l'après-midi comme ça, rien que pour ça, c'est une bonne <rire> raison d'être optimiste. Oh, quel joli mot de fin. Merci infiniment pour votre enthousiasme et votre optimisme à tous les deux, c'est évidemment très communicatif. Merci à vous. Émilie de Vienne et Michel Poulard, merci beaucoup. Merci et un Marc. petit clin d'œil à, à, à Yannick. Alors. Ouais, Yannick, tu nous bah, as manqué Yannick, mon pote. Qui tu nous, nous a manqué. manqué Bon, il reviendra dans l'émission, bien sûr, pour euh, aborder un autre sujet que vous connaissez, connaissez si bien et que vous traitez. Euh, si parfait.